En décembre 2017, j'apprends bouleversé qu'un proche est atteint d'une maladie grave. Il réagit immédiatement et change drastiquement son alimentation en vue de renforcer son système immunitaire. Je décide de l'aider de mon mieux. Je m'y mets sans attendre, apprenant de mes erreurs à mesure que le jardin prend forme tout en associant le résultat de mes recherches théoriques aux observations de la nature. Je découvre au fur et à mesure les vertus nutritionnelles et médicinales des plantes, certaines méconnues d'autres sous-estimés, d'autres encore oubliés. Ce domaine devient une véritable passion. Né il y a 15 ans à l'initiative de deux pasteurs français et sénégalais, le projet Berchiba est aujourd'hui un modèle écologique reconnu. Au fil des années, une forêt de 100 hectares a été totalement restaurée, comptant des dizaines d'espèces d'arbres, ainsi que des insectes et des animaux sauvages qui avaient quasiment disparu de la région. Par ailleurs, Beersheba est également un centre de formation agricole pour des stagiaires principalement ouest-africains. La ferme entretient aussi une relation singulière avec les villages voisins à travers une dimension sociale qui se matérialise notamment par l'alphabétisation et l'éducation des enfants, la mise en place de jardins communautaires, l'accueil de personnes en difficulté, la création d'emplois et la mise à disposition d'un point de vue. Ce qui me plaît le plus ici, c'est de travailler avec une plante bien particulière sur toutes les étapes, de la production à la vente, en passant par la transformation. Il y a une plante qui m'intéresse particulièrement, c'est le Moringa oleifera. D'ailleurs, petite anecdote sur son nom, au Sénégal, on l'appelle Nébédaï, parce que c'est une déformation phonétique de Neverdie, qui ne meurt jamais. Le Moringa, moi, quand je suis arrivé, moi, je ne connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler. Et euh, petit à petit, je me rappelle d'une sœur catholique à, à, à louls qui, elle, faisait la renutrition des, des, des enfants malnutris avec du Moringa. Alors, ça m'avait intrigué. Et je me suis renseigné sur, sur cet arbre, sur ses vertus. Euh, et ce que j'ai trouvé, c'est absolument extraordinaire. Euh, c'est que euh, dans, dans cette feuille... La feuille de cet arbre il y a une quantité incroyable de minéraux euh, de vitamines euh, d'antioxydants euh, et que l'huile également qui est produite à partir des, des, des, des graines du moringa est une huile incroyable aussi bien pour la peau que, que pour la santé humaine donc on, on s'est vraiment intéressé et moi même j'ai commencé à prendre du moringa donc j'en prends depuis quatre ans j'en prends matin soir j'ai vu un impact sur sur ma propre santé Je crois que il n'y a peu ou pas d'huile au monde qui régénère la peau humaine comme le fait euh, l'huile de, de, de, de Moringa. C'est une, une huile de, de, de euh, réjuvénante, on, je ne sais pas comment on dit. Euh, c'est une huile qui rajeunit la peau. Ah d'accord. d'accord. Je ne sais pas comment on dit non plus. Je <rire> pense que le Moringa, c'est l'arbre de la vie qui était au paradis. Donc parce que il est, il est tellement merveilleux et... Il s'utilise de la racine jusqu'aux fleurs, donc rien ne se jette. Rien ne se jette, c'est la phrase clé pour décrire l'arbre du paradis. En effet, chaque partie du Moringa est utile, que ce soit pour l'apport en azote qu'il pourvoit au sol dans lequel il vit, la dimension nutritionnelle et thérapeutique de ses feuilles et de ses racines, ou bien même les graines dont on extrait l'huile. Il possède également deux particularités notables, ses vertus purificatrices, et sa résistance incroyable. On le surnomme ainsi Shajara Arraouhag dans la vallée du Nil, ce qui signifie l'arbre qui purifie. Il tient ce nom de la faculté de ses graines écrasées à purifier l'eau de consommation. Quant à la résistance de la plante, celle-ci peut tenir face à la sécheresse, à la coupe et aux tempêtes. Le Moringa semble immortel. La richesse de l'arbre de paradis se dévoile alors par les multiples façons de le cuisiner à travers le monde. Par exemple, en Inde et en Thaïlande, ce sont ces fruits et ces fleurs qui sont dégustés dans des beignets et de nombreux plats traditionnels. En Indonésie, aux Philippines et au Cambodge, les feuilles entrent dans la composition de soupes et de bouillons de légumes. Tandis qu'au Sahel, elles sont considérées comme un légume à part entière, consommé en sauce, cuite comme des épinards. Euh, J'utilise la poudre de, de moringa dans les gâteaux, euh, souvent en, en, en gélules. Et souvent dans les plats, donc quelques petits plats. Le tcharemboum, donc le couscous avec la sauce de, de mou. Le morohe, qu'on peut faire avec plusieurs feuilles d'ailleurs. Le manioc et le morenga. Voilà. Pour l'huile, j'utilise beaucoup. Euh, l'huile pour mes cheveux, j'utilise l'huile pour, pour ma peau, euh, pour les petites euh, blessures, des petites des piqûres d'insectes et des choses comme ça. Donc, bon, c'est. C'est très bon et ça donne un bon résultat. On a les grands cosméticiens qui, qui commencent à la mettre dans, dans leur crème anti-âge. C'est une huile sèche. C'est-à-dire que quand tu l'appliques sur ta peau, au bout de quelques minutes, tu n'as plus aucune sensation d'avoir un film gras. C'est une huile qui pénètre immédiatement dans les couches intérieures de la peau. Une huile qui, par ses acides gras, a beaucoup de choses en commun avec l'huile d'olive. Euh, et elle a en plus des antioxydants qui sont tout à fait uniques. Euh, moi, je l'utilise par exemple, à titre personnel, je me rase. Tous les jours avec l'huile de moringa et que j'utilise plus de, de, de, de mousse à raser, Au sortir de la douche, je mets quelques gouttes d'huile sur mon visage, je me rase ça me donne une sensation tout à fait agréable et en même temps je n'ai pas besoin de sécher ça me fait un, ça me fait une, une, une, une, une, une, une huile sèche qui est qui est bonne pour ma peau. Donc avec une petite bouteille qui coûte 8 euros tu fais trois mois. Bah tiens, fais tourner un petit peu ta caméra là. <rire> bah, mais tu peux pas, regarde, fais tourner ta caméra avec moi là. Vas-y, vas-y, suis-moi, suis-moi, fais le tour. Là, on est au milieu des arbres du Moringa. Et là, à distance, vous voyez les, les Moringas pour la feuille qui sont au fond là-bas. Et juste au-dessus de nous, les Moringas qu'on laisse pousser en tant qu'arbre pour avoir les graines. Donc, euh, Et ici, on associe, vous voyez, on vient de couper le Moringa ici, on associe euh, la culture des feuilles de Moringa avec euh, les arbres. Dans un, dans un projet d'agroforesterie. Bien avant d'être cultivé au Sénégal, le Moringa a traversé les siècles et de nombreux pays. Sa première utilisation connue remonte ainsi à 2000 avant Jésus-Christ dans les vallées du sud de l'Himalaya dans l'état d'Uttar Pradesh au nord de l'Inde. Il fut dans un premier temps décrit comme une herbe médicinale. Ainsi, des traités de médecine ayurvédique datant du 2e siècle avant Jésus-Christ affirment que l'arbre de paradis stimule le système immunitaire et lutte contre plus de 300 maladies, dont le rhume, le diabète, l'arthrite et le scorbut. La première trace d'huile de moringa fut constatée en Égypte ancienne, où elle était utilisée comme huile protectrice face à la chaleur intense du climat désertique. Sa consommation, aurait même été observé en Grèce et dans l'Empire romain qui l'utilisèrent pour nourrir leurs armées. L'huile extraite des graines était utilisée dans ces trois civilisations pour fixer les parfums et prendre soin de la peau. Bien plus tard, au XIXe siècle, de l'huile en provenance des Antilles est importée en Europe pour servir de lubrifiant mécanique dans une industrie en pleine croissance. Depuis, le Moringa fut propagé dans le monde entier Notamment grâce à sa capacité à développer de profondes racines dans tout type de terre. On le trouve aujourd'hui dans les régions tropicales et subtropicales, dont l'Asie du Sud-Est, le Pacifique et les Caraïbes, l'Amérique du Sud et l'Afrique tropicale. Ce que j'aimerais c'est faire encore une autre forme d'agriculture parce que nous, dans notre zone, tu fais l'agriculture et il y a des intermédiaires. Et par contre, les intermédiaires, c'est eux qui gagnent de plus parce que c'est eux qui savent distribuer les choses. L'agriculteur, il gagne moins. En fait, dans ma dans ma région à Saint-Louis, la production se fait par des comme on le dit souvent les agriculteurs et ils, ils restent stagnants, ils ne continuent pas. Il y a des gens qu'on appelle les banabana, c'est eux qui viennent récupérer le produit à faible prix et aller vendre ça dans les marchés avec un prix vraiment vraiment exorbitant. Donc euh, cela fait de telle sorte que le, la personne qui prend de plus le travail et faire le produit ils gagnent moins et on voit que la majorité des agriculteurs au Sénégal ils ne sont pas bien ils sont pas bien vus dans la société on, dirait, on, dit, on, on les dit souvent que ce sont des pauvres mais quand même c'est eux qui nourrissent les, les Sénégalais donc moi quand j'ai vu cette situation j'étais cœuré parce que la première personne qui, qui a une perte c'est lui, quand il perd, il perd tout et quand il gagne, il ne gagne pas donc je me suis dit euh, que moi je vais prendre je vais changer l'agriculture qu'on fait, c'est de faire de, depuis la production jusqu'à la distribution. On est dans une zone où il pleut à peu près 500 mm par an, et une, une zone donc sahélienne vraiment sèche. Et c'est montrer aussi qu'on bah, peut faire, il y a de la place pour l'arbre, il y a de la place pour la verdure, et, et pour des activités économiques. Euh, qui respecte l'homme et qui, qui respecte l'environnement. Donc, euh, en fait, on a créé euh, aussi pour vivre ici une espèce d'entreprise sociale et solidaire euh, où on produit euh, de la viande bio, euh, où on produit également euh, du moringa, euh, de l'artémisia. On produit euh, le moringa en huile et en poudre, en, en gélule. Et avec les, les revenus de la, de la vente, ben, on arrive à, à faire toutes nos autres activités. On a ouvert un petit hôpital. Euh, on, fait, on fait de l'aide humanitaire dans les villages également. Ben, nous on, on, essaye, on essaye le plus possible de travailler avec les femmes sur un modèle d'économie solidaire et de, euh, et, et, et de commerce équitable. Donc on encourage les femmes à cultiver le Moringa. Je te montrerai tout à l'heure un petit, un, petit, euh, un, un petit champ de 4 mètres sur 4, ça peut aider une femme à vivre, ça ne demande que 150 litres d'eau par jour et c'est là où tu plantes du Moringa tous les 10 cm et, et, et, tu, et tu récoltes des kilos et des kilos de feuilles sur une toute petite surface et dans, le, dans les conditions du Sahel c'est une plante qui, qui, qui, qui pousse vraiment très très bien donc euh, ça, ça a beaucoup de, de potentiel aussi pour, pour sortir beaucoup de gens de, de la pauvreté. L'idée du commerce équitable c'est de proposer pour les femmes qui sont dans la communauté autour de Bercheba un prix d'achat des feuilles qui soit deux à trois fois supérieur au prix qu'elles peuvent trouver sur le marché. Donc c est, c est, ça leur permet d'avoir un, un véritable revenu avec la feuille de Moringa et la même chose avec la graine. Moi, j'ai des femmes autour qui, qui, qui, qui ramènent, euh, ramènent 25-30 kg de graines de Moringa. Je peux, je peux vous dire, ça fait du bien. Je peux vous dire, ça fait du bien. Parce que nous, nous avons des gens qui vivent. Nous avons des gens qui vivent dans notre pays. Nous avons des gens qui vivent dans notre pays. Nous avons des gens qui vivent dans notre pays. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est bon. Elle dit que C'est un bon main, ça. Comme, dans à la main. La main, oui. Parce que si tu as des choses, tu as des choses. Tu as des choses. Tu as des choses. Tu as des choses. Tu as des choses. Tu as des choses. Tu as des choses. Tu alors les hommes, ils sont en train de dormir sous l'arbre, pas l'arbre. C'est les femmes qui travaillent surtout. Je voyais des femmes arriver avec des, des gros sacs sur la tête, des sacs de, je sais pas, 30, 40 kilos, voire plus. Euh, des fois il y avait aussi des charrettes qui venaient donc euh, des femmes principalement euh, des enfants même qui les aidaient etc donc c'était assez impressionnant, elles nous déposaient les sacs, nous ce qu'on faisait c'est qu'on les triait à la main donc euh, on les triait aussi avec elles donc euh, chaque femme qui ramène son sac euh, elle, va, elle va le trier, on, on lui dit comment donc on enlève tout ce qui est débris, on enlève les graines blanches, tout ce qui n'est pas utilisable en fait donc on leur remet un petit ticket et elles vont à notre boutique et là elles allaient se faire remettre l'argent donc une fois par semaine, fin de semaine, on allait, on les payait donc on avait vraiment une relation privilégiée avec les femmes des, des villages voisins parce qu'il pas mal de gens qui voulaient nous vendre des graines de moringa mais ce qu'on faisait c'est qu'on avait un quota donc euh, on se disait euh, toutes les semaines on allait acheter 200 kg de graines et euh, tant qu'on n'avait pas acheté 200 kg de graines euh, aux femmes des, des villages on n'allait pas acheter à, à côté ouais bien sûr j'avais j'avais trouvé euh, d'autres fournisseurs qui avaient euh, vraiment des quantités euh, phénoménales de graines j'avais vraiment négocié des prix qui étaient euh, super intéressants, hein, donc euh, c'est la moitié du prix auxquels on achetait les graines justement aux femmes. Et malgré ça, on préférait quand même privilégier cette relation par rapport à tout ce rôle social qu'on a et tout, tout ce côté éthique. Oui, vous avez plus de 1000 pieds de moringa ici. C'est vrai, c'est vrai, vraiment incroyable. Et ce champ-là, par exemple, il a déjà été récolté deux fois. Sur combien de mètres euh, sur 4, 4 mètres sur 4 D'accord, donc si je comprends bien, on prend 4 mètres sur 4, on plante euh, des graines de moringa Attends, les... tu, attends tu, tu prépares le sol, tu mets du compost, tu mets du paillage Regarde, dirige ta caméra un peu vers le sol, tu verras que le sol est enrichi, on utilise des techniques de permaculture Regarde, et ça, tu peux mettre ça dans une cour de maison Ouais, d'accord Et donc là, c'est quoi le bâtiment là qu'on voit derrière toi Alors, je t'amène à l'unité de transformation du moringa où on fait aussi bien la poudre, les gélules, euh, que l'huile. D'accord, c'est parti. Bon, ça, c'est l'huile de, de moringa. Elle a un très bon goût. C'est ce qui ne gâte rien. Elle a un, un goût de, de noisette. Elle est très légère, très parfumée. Si tu regardes dans la pièce à côté, tu as matar tu as Louise, tu as, da, tu as Daba. Ça va mal, quoi. Ouais, mais ça Il ne fallait pas arrêter la musique. La musique dérange pas ce qui se ah. <rire> fait. La poudre de Moringa doit être bien verte, d'un verre éclatant qui montre sa, qui montre sa fraîcheur. Elle ne doit pas voir la lumière du soleil. Merci beaucoup. Okay, ah, merci. Je, à nous, ouais. merci. je regarde les gélules là. Tiens, regarde, on fait aussi l'artémisia. Cette fameuse artémisia dont tout le monde parle. <coughs> Soi-disant que ça guérit le, le, le, le Covid. Et ben on va en parler dans cette vidéo. J'y crois, crois pas trop. On va en Par parler. contre, ouais. ce que ouais. ça fait vraiment, c'est que c'est une excellente prévention contre le paludisme et c'est un des meilleurs produits pour la détoxification du foie tu sais que notre foie c'est comme, comme le filtre de, de, de notre corps et de temps en temps il est encrassé il faut le détoxifier et euh, l'Artemisia c'est un excellent détoxifiant euh, du foie je suis content, je ne je pense pas qu'il qu y a un véritable effet sur le Covid mais je suis content que les Sénégalais s'intéressent à leurs propres produits au lieu toujours de regarder les vitamines de synthèse qui sont produites par les grands laboratoires et qui sont la plupart du temps éliminées tout de suite par le corps, s'intéresser aux plantes qui contiennent énormément de vitamines, de minéraux, d'excellentes choses pour la santé comme le Moringa, comme l'Artemisia, il est grand temps. Nous sommes dans une ferme bio, donc c'est vraiment garanti il n'y a pas de pesticides. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui mettent des pesticides pour faire grandir le moringa plus vite. Ce qui est quand même très malhonnête parce que c'est un produit euh, de santé. On a aussi euh, le problème des gens qui le font sécher au soleil parce que ça sèche plus vite. Mais le moringa, quand tu le fais sécher au soleil, il perd énormément de, de, euh, de, de nutriments, particulièrement la vitamine A. Euh, Ensuite, il y a souvent des gens qui, qui, qui laissent les feuilles, qui font parcourir des longues distances aux feuilles, qui laissent fermenter un peu les feuilles. Ça, En plus, ce n'est pas bon pour les nutriments. On récolte toujours le Moringa tôt le matin. On le trie, on le lave dans la même matinée et on le met au séchoir. Et dès qu'il sort du séchoir, tout de suite au moulin et dans les sachets. Il, il brille est... un peu, il ouais, est, ouais. Il est, tu, tu sens qu'il est, il est pêchu. Quoi. <rire> <rire> voilà. Est-ce que tu est as encore un, un petit mot à dire sur le Moringa ou sur Bersheba en général J'ai quelque chose à dire sur Dieu. Tu sais, Dieu nous aime et il nous a mis autour de nous des plantes qui nous nourrissent, qui nous guérissent, qui, qui sont belles. Et je pense que euh, moi, mon travail de pasteur, et, et c'est d'amener les gens à, à rencontrer Dieu, à le découvrir, qui il est. Et, et je pense que Dieu se présente au travers de, de ces plantes magnifiques qui nous entourent. Donc le fait de produire, des, par exemple, du moringa, de l'huile, c'est aussi de révéler quelque chose sur, euh, sur la gentillesse euh, de Dieu à l'égard de l'humanité, comme il a bien fait les choses, comme il a fait des beaux produits. Et, et c'est quelque chose qui, qui me donne beaucoup de joie en tant que pasteur, de travailler sur ces plantes-là. Mes discussions avec Eric font grandir en moi l'envie d'en apprendre davantage sur l'or vert sénégalais. Ma prochaine étape se situe alors à Diamnadieu, à une heure de route de Beersheba. Sur le chemin parsemé de Baobab, je contemple avec un regard nouveau les plantes qui m'entourent sous le soleil incandescent du Sénégal. Je me rends ainsi au Lion Vert, une association travaillant sur une plante intrigante qui guérirait le paludisme. C'était vraiment notre mission d'essayer de éradiquer ou diminuer en tout cas les problématiques de paludisme et avoir que les personnes ont accès à un remède qui peut être cultiver localement, transformer localement. Il y a un traitement qui peut être pris en préventif ou en curatif, qui est très raisonnable, qui est adapté euh, au budget et aux finances des familles africaines. Quoi. Quand j'étais au Sénégal, j ai, j ai... ça m'a pas manqué, hein. j'ai chopé le, le paludisme aussi. Au début, je ne savais pas que c'était ça en fait. J'étais vraiment super malade, euh, j'ai eu des rechutes, etc. Je ne savais pas ce que c'était. Et puis tous les gens autour ont commencé à me dire c'est le palud, c'est le palud, etc. Et en fait, c'était vraiment ça. Ça me faisait des, des maux de tête, mais incroyable quoi je commence à avoir mal à la tête après tu supportes plus personne euh, t'as pas envie de voir de la lumière t'as pas envie de voir des gens t'as pas envie d'entendre du bruit tu as juste envie d'être tout seul de t'allonger l'impression que ta tête va exploser et puis là tu as mal partout et là d'un coup tu as, as tellement froid quoi et c'est un froid tu, tu sens que c'est pas l'extérieur quoi c'est un froid qui vient vraiment de l'intérieur donc ça te met vraiment dans le mal j'ai eu froid comme j'ai jamais eu de, de toute ma vie cette maladie tristement célèbre emporte chaque année près de 500 000 personnes et l'on estime que 40% de la population mondiale y est exposée. La malaria est présente principalement en Afrique et en Inde où pullulent certaines espèces de moustiques anophèles porteuses du parasite responsable du paludisme, le plasmodium. Lors de la piqûre d'une femelle moustique porteuse, le parasite infecte les cellules hépatiques de l'homme et circule dans le sang, colonisant les globules rouges et les détruisant. Les premiers symptômes apparaissent 10 à 15 jours après la piqûre infectante sous forme de fièvre, de céphalée et de frissons. L'OMS affirme que sur les 435 000 personnes décédées en 2017, 93% se trouvent sur le continent africain. Donc c'est pour ça que tous les jours, on, on, on se bat pour que l'artémisia soit connue pour guérir différentes pathologies, donc premièrement le, le paludisme, euh, prouvé scientifiquement. Deuxièmement, prouvé scientifiquement la, la bilharziose. Donc ça, c'est une maladie qu'on retrouve surtout euh, dans le nord du Sénégal. Après, on est euh, dans beaucoup de pathologies, euh, la fièvre, les règles douloureuses. C'est vraiment une plante qui va, qui va booster le système euh, immunitaire, donc qui va permettre de, de se prévenir de, de pas mal de, de maladies. Et Le but ultime, euh, c'est vraiment que chaque, chaque personne euh, dans le monde et un pied euh, d'Artemisia chez soi pour euh, justement pouvoir euh, s'automédiquer. Ici au Sénégal vous avez euh, beaucoup d'enfants malheureusement des rues qui ont la teigne tondante. C'est comme une mycose sur la tête. Ça fait des plaques blanches et euh, ça peut être purulent ou sec. Et, et les cheveux, tout tombe. En fait, on a fait une étude. Il y a plus de 2000 participants avec les médecins qui ont encadré. Quand je dis étude c'est selon les normes de l'OMS. On a testé ça avec la, la sœur Françoise. Euh, de la pommade à base de huile de coco, euh, cire d'abeille et l'artemisia macérée dedans. Et c'est hyper efficace. Ça marche. En 2015, une étude en double aveugle est menée en République démocratique du Congo, soutenue par la maison de l'Artemisia, pour tester l'efficacité de la plante contre le paludisme. 1000 patients porteurs du falciparum sont identifiés. 500 prendront de la tisane d'Artemisia et un médicament placebo, 500 autres un médicament acété et une tisane placebo. Au terme de l'étude, les deux traitements s'avèrent probants au niveau clinique. Les ACT sont efficaces à 80%, la tisane d'Artemisia à 97%. Non seulement les tisanes obtiennent un meilleur score, mais les patients qui en ont bu ne subissent ni les effets secondaires des composés synthétiques, ni ne présentent de survivance parasitaire. Le docteur Mouniangui a profité de l'étude pour en mener une autre. Les patients sous tisane étaient en fait répartis en deux sous-groupes. 250 prenaient de l'Artemisia anua et les autres de l'Artemisia afra, l'espèce africaine. Celle-ci ne contient pas d'artémisinine, qui est censée être le principe actif anti-malaria. Les résultats s'avèrent parfaitement identiques dans les deux sous-groupes. Ce qui prouve que l'artémisinine, dont les labos ont fait un médicament, n'est pas l'unique substance à effet thérapeutique. Un sacré pavé dans la mare je pense que c'est encore tôt pour me prononcer mais justement dès que j'ai découvert l'artémisia et qu'il y avait des effets contre le paludisme pour, pour prévenir et pour guérir cette maladie ben, j'ai commencé à en consommer j'ai commencé à me faire des cures, à en prendre assez souvent et en tout cas depuis que j'en ai pris j'ai jamais eu de rechute de paludisme donc je peux pas encore affirmer que ça m'a totalement guéri parce que je pense qu'il est encore tôt pour me prononcer, mais en tout cas, voilà, je, je, peux, je peux déjà vous dire que depuis que j'en prends, j'ai jamais eu de rechute. Malheureusement, dans beaucoup de pays en, en Europe, la vente euh, est interdite. Par contre, je signale que ce n'est pas interdit de le consommer. Donc si vous avez un plan chez vous et vous cueillez et vous faites votre tisane, il n'y a aucun souci. A, vous avez le droit en fait, de vous soigner comme vous voulez parce que l'artemisia annua est interdit de vente mais elle n'est pas sur la liste des drogues. C'est une non-recommandation en fait, de, de l'OMS euh, parce qu'ils ont un indice de précaution. En fait. Ils ont peur que si l'artémisia se, se répand partout au niveau de, de l'Afrique, on va créer une, une certaine résistance euh, à leurs médicaments. Euh, donc euh, principalement à un médicament qui est l'ACT, c'est un antipaludique euh, et, euh, et cette en fait euh, se retrouve et est extraite et est synthétisée de, de l'artémisia annua et nous on est vraiment là pour, pour prôner pour une utilisation de la tisane en entière elle va traiter la maladie jusqu'au bout c'est-à-dire qu'après un, un traitement de 7 jours, on ne retrouve plus aucune trace de palud dans le sang. Or que quand on prend le médicament, il y a toujours euh, des traces de, de parasites. Cette dichotomie entre médecine traditionnelle et médecine conventionnelle ne date pas d'hier. Dans les années 1820 déjà, des remèdes synthétiques furent développés à partir de l'écorce de Quinquina, un arbre péruvien, en extrayant son principe actif, la quinine. Dans les années 30, la firme allemande Bayer la synthétisa, puis la commercialisa sous le nom de chloroquine, un médicament toujours utilisé de nos jours. C'est la guerre du Vietnam qui va révéler l'existence d'un traitement alternatif. Les soldats américains prennent de la chloroquine pour se protéger de la malaria. En face, les troupes communistes n'ont pas de traitement et les combattants sont décimés par la maladie. Le dirigeant communiste Ho Chi Minh fait alors appel au grand frère chinois, qui propose de lui envoyer une plante médicinale connue depuis des siècles en Chine, le Tsinghao, non scientifique, Artemisia annua. Des tonnes d'Artemisia sont acheminées vers le Vietnam et consommées en tisane par les combattants communistes. Ces derniers avaient été frappés par le paludisme au point où la moitié des hommes en étaient morts sur certains champs de bataille et l'on comptait parfois 9 hommes sur 10 incapables de se battre. La maladie en elle-même tua davantage que les conflits armés. Dans les années 70, on observa en Asie du Sud-Est que les parasites développaient une résistance à la chloroquine, si bien qu'elle était inefficace dans certaines zones géographiques. C'est dans ce contexte que les Chinois lancèrent le projet 523, une grande mission de recherche pour développer des traitements contre la malaria. Il était divisé entre des études sur les composés synthétiques et la revalorisation de la médecine traditionnelle chinoise. En étudiant la pharmacopée de cette dernière, on s'intéressa de près au livre du médecin Ge Hong écrit au IVe siècle. Il y décrit de façon étonnante l'Artemisia anua en tant que traitement de la fièvre paludéenne. De plus, on observa dans une région de Chine peu touchée par la maladie que les habitants en consommaient sous forme de macération dès l'apparition des premiers symptômes. Cette tradition millénaire semblait très efficace et n'avait pas d'effet secondaire. Finalement, les équipes de recherche optèrent pour un traitement basé sur les méthodes traditionnelles, bien plus efficace que les composés synthétiques. Ce choix significatif entraîna ainsi le développement d'une classe de nouveaux antipaludéens. Malgré l'efficience de l'Artemisia anua, l'OMS continue de ne pas la recommander, prétextant que sa consommation à grande échelle pourrait entraîner la résistance croissante du parasite à l'artémisinine. Paradoxalement, ce sont les antipaludiques mis sur le marché par l'organisation qui se sont avérés sujets à ces mécanismes de pharmacorésistance. La chloroquine, par exemple, ne guérit plus que la moitié des cas dans de nombreux pays, selon les déclarations mêmes de l'OMS. Celle-ci développe alors de nouveaux traitements chaque fois que le précédent montre un signe de faiblesse. De nos jours, les ACT sont promus, en dépit de la valeur curative de la consommation d'Artemisia in totum face au ravage du paludisme en Afrique. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense ben, Je vais le dire platement, hein. c'est une histoire de, de business. C'est la, la moitié de la population quasi mondiale qui est exposée au palud. donc c'est 3 milliards de personnes qui sont potentiellement susceptibles d'acheter un médicament. On a vraiment eu le témoignage d'un ancien directeur de l'OMS qui disait qu'à l'heure actuelle les, les organismes ils, ils ne font plus des, des, des médicaments pour guérir les, les malades mais pour traiter les malades parce qu'un malade qui est juste traité ça, ça reste un client. Depuis une vingtaine d'années l'industrie pharmaceutique produit des médicaments pour traiter les maladies des traitements mais pas pour guérir peut-être parce que c'est beaucoup plus rentable d'avoir un malade qui est un client. Le développement de l'artémisia annua doit faire face aux décisions restrictives de différentes institutions, comme la non-recommandation formelle de l'Union européenne. Certains États, comme la France et la Belgique, en interdisent alors la vente, se basant exclusivement sur les conseils de l'OMS. Par principe de précaution, l'Organisation mondiale de la santé se positionne catégoriquement contre la prise non-pharmaceutique de la plante en question, sous la forme de tisane ou de décoction. L'armoise annuelle fait donc partie de cette longue liste de plantes et d'engrais naturels dont l'utilisation est entravée dans les États membres, comme le curin d'ortie pour n'en citer qu'un. Il faut savoir que le codus alimentarus, qu'est-ce qu'il dit Ça veut dire qu'il faut avoir, même sur des, des fruits ou des, des, des légumes, que depuis des milliers d'années on consomme et qui font partie de notre alimentation euh, maintenant, européenne, ben, si elle n'a pas passé toutes les batteries de test, ça veut dire que normalement, vous n'avez même plus le droit de les cultiver. Parce que si vous regardez vraiment ce qui est autorisé, ben, c'est ahurissant, quoi. il n'y a pas grand-chose. Ça, ça bouge un petit peu dans, dans beaucoup de pays. Et justement, en France, il euh, y a beaucoup de personnes qui sont réveillées parce qu'ils ont appris que, que cette plante était interdite. Et euh, les gens demandent euh, tout simplement, mais pourquoi Alors qu'ils ne connaissaient même pas cette plante. Cette plante euh, en France et, et dans beaucoup de pays est considérée comme une mauvaise herbe. Euh, maintenant il y a des, des pétitions euh, qui sont en cours là, à l'heure où je vous parle. Pour lever, pour lever cette interdiction, et cocopélie euh, bien avant le, le Corona, euh, en partenariat avec la maison de l'Artemisia, euh, s'est battu, et même à, à, en travers euh, la loi, à, à chaque fois que des personnes achetaient en fait, des petites semences de, de tomates ou autres, eh ben, ils donnaient gratuitement des, des semences d'Artemisia. Je cultivais déjà en France, je faisais déjà mes plantes, mon potager, etc. Et j'avais commandé euh, pas mal de graines sur cocopélie et donc cette année-là, ils faisaient une campagne où ils essayaient de promouvoir justement cette plante. Chaque année, ils, ils distribuent des plantes. Donc gratuitement, ils m'ont envoyé un sachet de graines d'Artemisia annua. J'avais jamais entendu parler. Ils m'ont envoyé un petit fascicule avec qui expliquait euh, tout là-dessus, pourquoi c'était une plante dont la vente est interdite en France, euh, pourquoi elle est entravée dans sa consommation, etc. etc. Et je trouve ça vraiment dommage d'ailleurs, sachant qu'il y a plein de, de mauvaises herbes, entre guillemets, qui sont en fait de, de la même famille que, que l'Artemisia. Et finalement, c'est qu'une plante quoi. Yamon, Maya l'a quelques Là, c ici c'est ouais. ouais. Terroir c'est 4 hectares de ici, ouais. ouais. Là, on est sur une autre zone. Ici, on fait de l'agroforesterie. Il y a Goyave, Carrosol, Sapotier et tout. Là, tu as Artemisia Anua. Euh, c'est des boutures d'afra. D'accord, c'est des boutures euh, d'artemisia afra Oui, d'artemisia afra. Ouais. Pour, pour l'afra, on fait des bruits parce que pour avoir des chemins d'afra, des, les... c'est tout un problème. Parce qu'on a fait des essais des, des... ici, mais ça n'a pas pu marcher avec les graines d'artemisia. De... Ah d'accord, ça marche mieux par bouture. Oui, ouais. ça marche par bouturage et par marcottage Ce sont des branches tombantes qui sont comme ça. Il suffit de creuser un peu et de diminuer un peu le voyage et l'intérieur et le tenir aussi le boule le tenir aussi debout pour bien repérer la partie qu'on a marcotée on a bien tamisé il y a, il y a hein. toute la pièce florale non, les On peut pas, pas ouais. C'est la crise du coronavirus qui révéla l'artémisia au grand public, et ce, dans de nombreux pays d'Afrique. L'engouement exponentiel débuta avec le discours du président malgache, affirmant avoir un remède sûr pour faire face à la pandémie. Le Sénégal ne fit pas exception, et la folle quête de la plante qu'on disait curative débuta alors. Le lion vert, principal producteur au Sénégal, fut ainsi le premier témoin de l'essor de l'Artemisia à travers la crise du Covid-19. Nous, on a senti vraiment, une, une, du jour au lendemain, plus de demandes. Voilà, on faisait une certaine quantité par mois. Et ben là, du coup, c'était tous les jours qu'on faisait la quantité de ce qu'on faisait normalement chaque mois. Et quand on livrait à nos revendeurs, en fait, la réalité, c'est qu'une euh, demi-heure après, ils nous retéléphonaient déjà qu'ils n'avaient plus de stock. Ouais malgré qu'on fabriquait de ce qu'on faisait en un mois, en un jour. Les, les ventes ont des fois fait x15, on produisait 2000 paquets par jour. Le lendemain, on vendait les, les 2000 paquets et on n'arrivait pas à un moment donné à, à, suivre, à suivre la, la demande. On, on a fait du 24 heures sur 24. Ça veut dire que la seule façon comment faire plus... Ben, ça veut dire qu'on se relaie derrière une machine, parce que la machine, elle ne va pas plus vite, donc il faut juste la nuit aussi travailler. Mais ce qui est le plus beau dans, dans tout ça, c'est que ben, maintenant l'Artemisia est, est connue par euh, énormément de Sénégalais. Beaucoup de nos revendeurs disaient, euh, mais tu sais, Pierre, euh, ce n'est plus euh, le, le, le, le Sénégalais de la diaspora ou les touristes ou, ou autres qui viennent chercher euh, l'Artemisia. Ce sont aussi maintenant les, les gens de banlieue. Vraiment, les gens ont eu une réaction suite à ça, c'était, euh, s'ils si n'avaient pas l'artémisia tout de suite, on avait le sentiment qu'ils allaient mourir. Malheureusement, il y a même des personnes qui ont été un peu... Voilà, ce n'est pas agressif par méchanceté, c'est par la peur. Et les gens étaient vraiment dans un, un peur panique quoi, pour leur quoi, vie. Ils, ils... Là, ils arrachaient les plantes. Il y, avait, il y avait des petits malins qui essayaient de, de venir tirer une ou deux branches au niveau de la culture, faire sécher et revendre. Par contre, on a appris euh, petit à petit qu'à Dakar, chez nos revendeurs, ils avaient des clients qui venaient acheter et ils revendaient au marché noir. Il y avait une bande organisée où chaque jeune allait acheter deux paquets maximum parce que tous les distributeurs pouvaient revendre que deux paquets maximum. Donc, ils étaient une dizaine à acheter de, deux paquets. Donc, ils avaient 20 paquets qui revendaient à, à 7 000 ou à, à 10 000 francs. J'ai eu des échos comme ça, avec des paquets qui étaient vendus à 5 000 francs CFA, 10 000 francs CFA, au lieu de 2500 francs CFA au prix détail. Beaucoup, beaucoup de cas à la fin que c'était à 15 000 francs CFA. Waouh Hein? Oui, non, ça c'était vraiment là tu te dis si les gens ils sont prêts à payer ça c'est vraiment qu'ils sont dans un état de panique totale quoi. Et ce qui nous importait aussi c'était surtout passer le message pour l'antipaludien, parce qu'on sait que bah, voilà on est rentré là maintenant pour le moment en saison des pluies et là il y a de nouveau ce sacré foutu palu qui, qui refait de nouveau surface quoi donc c'est c'est ça notre réel combat et moi, je suis ravie que cette plante, elle sort de l'ombre, que les, la plupart des gens, surtout ici en Afrique, ont appris à la connaître. Je suis ravie qu'on a eu cette opportunité de, au moins communiquer par rapport à ça. Et euh, ça va aider beaucoup de personnes, ça. On peut leur donner des formations pour que vraiment le maximum de personnes cette, cultive cette plante et s'aiment autour d'eux, parce que vraiment l'Afrique, tout le continent, on en a cruellement besoin. Si on veut vraiment un jour avancer et, et avoir un espoir économique, et, et voilà que ces, ces pays se développent, ça passe par le fait que les gens doivent être en bonne santé et soient dans la capacité de ne pas se ruiner pour un médicament, et que, et que ça soigne réellement. Quoi. Le soleil se couche, il fait doux, il est temps pour moi de reprendre le chemin du retour. Alors que ma quête touche à sa fin, Pierre me propose chaleureusement de faire un détour au dispensaire sainte anne à la rencontre de la sœur Françoise. J'accepte, curieux de rencontrer la personne qui développa avec le lion vert la pommade à base d'Artemisia pour lutter contre les maladies de peau. Elle fait partie d'une courageuse équipe de soignants qui au cœur de la grande ville de Thiès, accueille chaque semaine des centaines de patients. En complément de la médecine conventionnelle, le dispensaire catholique a la particularité de produire ses propres remèdes, naturels de surcroît. À mon arrivée, je regarde avec surprise le jardin pittoresque installé sur le toit du dispensaire, où Sœur Françoise arrose chaque jour avec amour plusieurs dizaines de plantes médicinales, précieux ingrédients des remèdes distribués. Le dispensaire est un projet 100% sénégalais, autonome et indépendant, ce qui est assez rare pour le souligner, et cela joue naturellement dans mon appréciation du lieu. Ceci ainsi que la personnalité attachante de la sœur Françoise. L'appel que je lance aux gens, je ne demande pas de faire l'automédication, il faut s'y connaître, parce qu'il faut connaître les doses ainsi de suite. Mais les plantes naturelles ne sont pas mauvaises mauvaises plutôt. Les plantes naturelles ne sont pas mauvaises. Nos grands-parents, on a beaucoup de recettes de grand-mère. Et c'est à partir de ces plantes-là. Voilà. Mais il faut toujours aller en consultation pour qu'on dise tu as telle, telle maladie et telle maladie. Maintenant, au retour, tu peux voir avec ceux qui s'y connaissent pour ça. Mais je ne demande pas à n'importe qui de prendre ceci, de prendre cela, sans étude au préalable, sans dose au préalable. Ainsi, à l'image de ces jeunes pousses vertes qui grandissent sur le modeste toit du dispensaire, l'espoir d'une médicamentation naturelle, en grande partie héritière des savoirs traditionnels locaux, est en train de germer au Sénégal. Entre le sable brûlant et les pluies torrentielles, il m'était difficile d'imaginer la richesse de ce pays méconnu. J'y restais une année entière, vivant parmi les serrères dans la brousse sahélienne, cultivant ensemble sur des terres argileuses, à la force de nos bras et la sueur de nos fronts. Je découvrais chaque jour le potentiel sous-estimé du seul Sénégalais, malgré l'hostilité de son environnement. C'est dans celui-ci que je rencontrais des hommes et des femmes pleins de courage, prêts à construire et développer des projets ambitieux, nécessaires aux fondations d'une révolution nutritionnelle et médicinale dans le pays de la Teranga. De retour en France, je regarde avec joie la croissance de ces projets pour lesquels j'ai pu contribuer. De mon côté, mon proche dont je vous parlais en introduction se sent bien, et on oublierait presque qu'il est atteint. La maladie recule pas à pas et je suis confiant dans son rétablissement total. C'est sur ces mots que s'achève enfin ma quête de l'or vert sur les terres fertiles du Sénégal.